Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo de cette semaine est une mise à jour de mes progrès en tant qu'entrepreneur web. Le but là est de vous démontrer qu'il est tout à fait possible de faire de l'argent en ligne. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker ceci. Alors, on y va! Voici une mise à jour de mon évolution, souvenez-vous de ma première vidéo YouTube où je parlais que je faisais 30 000 par mois avec Amazon. Je vais vous montrer comment que je fais en ce moment. Je fais autour des 90 000 par mois en vente, puis cette année, je vais atteindre euh, plus de 1 million de dollars en 2019. Depuis les derniers mois, l'entreprise a beaucoup grandi. Euh, je vends des produits avec Amazon dans cinq pays différents. J'ai commencé à vendre récemment sur mon propre site Internet, puis tout ça avec une marge de profit entre 40 et 60 Je vais vous montrer mes chiffres en toute transparence, puis je vais aussi vous expliquer comment vous aussi vous pouvez dès maintenant prendre action afin de commencer votre entreprise sur le web. Je sais que beaucoup d'entre vous là, est peut-être sceptique mais moi au début quand je voyais tous ces gens faire des milliers de dollars par mois je me disais mais comment que c'est possible euh, est-ce que c'est vrai mais les chiffres là, que je vais vous montrer c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'il y a tellement des plus gros vendeurs que moi il y en a ça fait 5 ans 8 ans qu'ils font ça puis un en particulier là, fait pff, je pense 100 000$ par jour en vente, c'est hallucinant. Puis le but là, de tout vous dire ça, c'est que je veux vous montrer que c'est aussi possible pour vous de faire la même chose. Euh, personnellement, je suis partie de rien. J'ai commencé Amazon, j'étais en congé maternité, j'étais angoissée parce que j'avais plus de salaire. Puis si j'étais capable de me rendre là aujourd'hui, eh bien tout le monde là est capable. Je vais vous faire un partage d'écran puis je vais vous montrer mes chiffres à l'instant. Alors on est maintenant sur mon Amazon Seller Central. Si je clique ici, je vais vous montrer les données que je veux vous montrer. Euh, bon, on peut voir les données selon 30 jours, la journée, so far, euh, 7 jours ou 15 jours. Ça, ici, c'est la devise on va avoir les données. Moi, je suis toujours en US. Ici, vous voyez que c'est bon, North America, Amazon.com.ca, Mexique, Europe, euh, Royaume-Uni, Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Pour les ventes de, de, de l'Amérique du Nord, j'ai fait 65 885 et 24 US. Puis, pour l'Europe, j'ai fait 5 478 et 61 dollars US. Ça, c'est tout en US, là, les, euh, les chiffres qui sont ici. Alors, on va faire un petit, euh, un petit calcul. Et Alors, ça fait 5.24 8, 8, 5, plus 5,4. 78 et 61, ça donne 71 363 US. Je vais faire, je vais faire le taux de conversion. Euh, C'était quoi déjà le chiffre? 71 363. 71 363 US au Canadien. Alors, ça fait 95 394 là, dollars euh, canadiens au taux du jour. Alors, euh, oui, pour le dernier mois, là, aujourd'hui, on est le 22 avril. Donc, euh, depuis le 22 mars, là, j'ai fait 95 394 dollars canadiens. Quand j'ai commencé mon entreprise sur Amazon... Euh, le premier mois, j'ai fait 5000 dollars. ensuite j'ai fait 15, 20, 25, etc. en vente, puis j'ai commencé à ajouter des produits à ma marque. J'ai aussi là, obtenu de plus en plus de reviews, puis actuellement, lorsque le client cherche euh, le mot-clé de mon produit, je suis toujours dans le top 3 de la page numéro 1. Des fois, je suis en première place, des fois, c'est une, euh, une autre marque qui est en première place, là, on joue comme ça, mais je suis pas mal tout le temps dans le top numéro 3. Euh, ça, c'est pour les États-Unis. Pour le Canada, je suis le best-seller dans la catégorie entière, puis je dépasse même les plus grandes marques connues. Mais bref, là, au fil du temps, ma marque a pris de plus en plus d'ampleur. Cette année, je me suis fixé comme objectif de vendre mes produits dans les grandes chaînes de magasins du Québec, comme les pharmacies, Walmart, Costco, etc. Euh, on va voir, mais c'est euh, un objectif pour 2019. Je veux que vous sachiez... Que je ne suis pas ici pour me vanter ou quoi que ce soit. J'ai déjà eu du monde là, qui m'ont écrit pour me dire que je bluffe, que je ne vends pas réellement sur Amazon. Ils disent « Ah, pourquoi tu vends des cours en ligne si tu dis que tu as autant d'argent sur Amazon? » Eh bien, je leur réponds toujours que la beauté avec Amazon, c'est que quand tout est en place, tout se fait tout seul. Alors oui, j'ai même eu le temps de monter ma formation, j'ai eu le temps de m'occuper de mes étudiants, j'ai eu le temps de produire des vidéos YouTube. Puis malgré là, que ça a l'air énorme, travaille peut-être 25 heures, 25 heures semaine, parce qu'actuellement, bon, comme vous voyez, je suis en voyage, puis que mon petit bonhomme n'est pas à la garderie, alors ça prend beaucoup de mon temps et de mon énergie. Mais je suis une personne là, qui travaille beaucoup, j'ai toujours travaillé très fort. Euh, cinq minutes là, déjà après mon réveil, soit vers 5h30, 6h, euh, je me lève parce que bon bien, mon petit bébé est déjà prêt pour sa journée. Puis je suis déjà, là cinq minutes après mon réveil, je suis déjà en train de lire mes courriels, puis parfois... là je finis mes journées à 1h du matin parce que j'ai euh, de l'éditing à faire pour mes, euh, mes vidéos YouTube. Mais je vous rassure, là, je travaille pas non-stop. Um, je prends le temps d'aller au gym, je prends le temps de cuisiner, je prends le temps d'aller faire mes commissions, d'aller porter mon fils à la garderie, quand que je suis pas en voyage. Mais là, vous voyez un peu le, le portrait. Là. Puis s'il y a des jours que ça me tente de prendre congé, bien, je le fais. S'il y a des jours que mon fils est malade, j'ai pas besoin de prendre off de ma job, à appeler mon patron, à angoisser, euh, à chercher une gardienne, peu importe, je fais ce que je veux, quand je veux. Puis je dis aussi aux plus sceptiques qu'il faut diversifier ses sources de revenus parce que si un jour, là Amazon ferme, je vais encore avoir des revenus passifs qui vont rentrer. Même là, les plus grands entrepreneurs de ce monde s'assurent de diversifier leurs revenus. L'autre raison est que je veux faire découvrir au monde que d'autres choses que le neuf à et qu'il y a d'autres choses que de se faire suer par son patron parce que être son propre boss, c'est tellement génial. Jamais au grand jamais je vais revenir salarié. Puis si du jour au lendemain, là, on m'enlèverait on, on tout, je me repartirais quelque chose d'autre à mon compte, là, ça c'est certain. Euh, aussi, j'ai toujours été comme ça, même là avant de connaître Amazon, j'étais tout le temps à la recherche de comment que je pourrais avoir un revenu supplémentaire sans pour autant avoir une deuxième job, parce que je détestais ça travailler, puis je voulais avoir un style de vie qui me convenait. Puis, je peux pas concevoir là, que je sois sur cette planète pour travailler toute ma vie, pour pouvoir prendre ma retraite à 65 ans, puis quoi, mourir 10 ans plus tard? Actuellement, là... J'ai 32 ans. Ma vingtaine, je ne l'ai pas vue passer. C'est tellement passé de choses, oui, mais j'ai comme l'impression d'avoir rien fait, sauf travailler. Puis, j'ai été dans le sud quatre fois environ, quatre fois une semaine. Mais ça s'est passé comme un claquement de doigts, là. Puis quand je suis adolescente, on me dit « Ah, oh, profite de ta jeunesse, va voir, la vie, ça passe vite. » Bien, oui, ça passe super vite. T'sais, quand on y repense, là, la vie, là, ça passe tellement vite. Puis si la vie, elle passe aussi vite que ça, bien, je veux pouvoir la vivre pleinement. Puis avec Amazon, l'opportunité est là. Puis je veux juste vous la présenter parce que je veux vous donner l'option de vous partir en affaires aussi. Puis être en, en affaires ne convient pas malheureusement à tout le monde. Mais je crois que quand on a l'option, quand on se sent capable de le faire, les possibilités sont infinies. Pour moi, là, ça a complètement changé ma vie. Euh, avoir la liberté financière donne beaucoup de confort et de liberté. Peu importe qu ce qui vous allume ou qu ce qui vous passionne avec la vente en ligne, je sais que ça peut vous apporter énormément d'argent et surtout énormément de temps libre. Comme vous avez pu le voir avec mes chiffres, mes ventes là, sont continuellement en hausse, ce qui me permet de développer et de produire d'autres produits, soit de ma marque principale ou de mes autres petites marques que j'ai créées. Souvenez-vous, on vous a probablement dit qu'il fallait investir des milliers de dollars pour commencer une business ou pour se lancer en immobilier, investir à la bourse ou encore dans le bitcoin. Mais avec la vente en ligne, c'est pas aussi volatile, c'est beaucoup plus fiable puis stable comme retenue. Euh, si vous voulez voyager à travers le monde, découvrir des endroits que vous avez seulement imaginé en rêve, puis une fois sur place, là, vous allez pouvoir faire des activités de tourisme qui coûtent parfois très cher. Je le vis en ce moment, puis je trouve ça le fun parce que je peux me permettre ces activités-là qui coûtent Souvent le 100$ par personne, euh, pour faire par jour, pour faire l'activité. J'ai reçu énormément de questions à savoir combien de temps que ça peut prendre pour réussir, mais plus que vous allez en faire, plus que vous allez être alerte sur les différents outils, puis plus vous allez prendre la vitesse. Comment par exemple, là, si je veux rajouter un 10 ou 20 000 supplémentaires à mon chiffre d'affaires, je sais exactement quoi faire, puis quand le faire. Le but là, c'est pas de se tuer à la tâche, mais d'avoir un équilibre entre une qualité de vie. Euh, je veux aussi que vous sachiez que tourner cette vidéo, ça n'a pas été facile pour moi. Je suis un peu mal à l'aise parce qu'en général, là, on ne parle pas comme ça ouvertement de ses revenus. Mais je voulais être complètement transparente avec vous. Puis euh, je veux vous montrer que si j'ai été capable de le faire, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Alors euh, voilà, ça fait le tour. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!